Donc, On vous retrouve pour votre nouveau film, qui a été présenté à Cannes en première. Chronique d'une liaison passagère. Qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit en premier Parce que c'est vrai que dans vos films, il est souvent question d'adultère, parfois, pas toujours. Mais là, vous abordez l'adultère d'une façon élégante, comme tous vos films. Donc, euh, quelle, quelle a été l'idée première pour développer ce thème de cette façon-là euh, ben déjà c'est un, un scénario qui m'est arrivé d'une certaine manière en travaillant dans un atelier d'écriture, c'est Pierre Giraud, on est crédité tous les deux au scénario et que j'avais encouragé voilà, à continuer et ensuite j'ai repris le scénario que j'ai retravaillé et ce que j'aimais bien dans cette situation c'était la situation euh, de deux amants euh, qui ne veulent pas s'engager et qui s'engagent à ne pas s'engager justement et qui, et qui veulent avoir une relation dédiée uniquement au plaisir et à aucune projection, à aucun sentiment et euh, ce que voilà, ce qui je trouvais excitant euh, parce qu'une histoire, euh, on va dire euh, même si elle porte sur le désir peut être une histoire à suspense justement parce qu'il y a du désir et la situation qui m'intéressait c'était ce suspense où le danger justement devenait le sentiment euh, où on pourrait dire que la bombe sous la table c'était la bombe mais, alors, l'élégance que vous déployez, euh, ça nous, presque on a envie de dire on va plonger dans l'adultère. Mais en même temps, vous nous faites nous poser des questions avec tout, le, justement, tout ce parcours de ces deux personnages. On se pose des questions pour savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Mais il y a des moments où on se dit c'est bien, c'est franchement bien l'adultère. Euh, vous n'avez pas eu peur de ben, plonger dans le truc de. Si, ça m'est déjà arrivé qu'on me demande oui, vos films s'intéressent à l'infidélité et tout ça. Et je dis non. Non. Euh, vos personnages soient infidèles, je dis non. Et en fait, euh, ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'infidélité, mais c'est le conflit de fidélité. Et je tiens vraiment à présenter des personnages euh, qui sont, qui essayent à la fois d'être fidèles à leurs engagements et à la fois fidèles à ce qu'ils ressentent. Et, euh, et voilà. Et comme toute personne en société, euh, on doit à la fois, évidemment. Euh, respecter des, des engagements pour vivre ensemble, être fidèle à ces engagements. Mais on est dans des sociétés aussi émancipées, où il s'agit, on va dire, de, de, de s'épanouir aussi, et d'être honnête envers soi-même. Et ça, c'est le sentiment. Et parfois, il arrive ces moments où il y a un conflit, exactement comme dans les histoires de truands ou de clans, et où on doit respecter la loi du clan, jusqu'au jour où on nous demande d'éliminer on demande à un des personnages, à un des gangsters, d'éliminer son ancienne amoureuse ou un ancien ami. Et là, il y a un conflit de fidélité. Est-ce que je dois être fidèle à ce que je ressens ou est-ce que je dois être fidèle à mes engagements dans ce clan Oui, parce qu'il ressortent de, de ce film et de ces personnages, ils ressortent grandis de cette liaison passagère. Grandis... Oui, parce qu'ils vivent euh, quelque chose et parce que qu'ils essaient et, euh, plus ou moins maladroitement de, de, de respecter des engagements sans, tout en ayant beaucoup de, de difficultés. Là, vous avez vu un, un casting idéal. J'ai eu beaucoup de chance pour le, pour le casting. Parce que le duo est... fonctionne à merveille. Voilà. Donc, euh, oui, J'ai eu énormément de, de chance. Enfin, les deux acteurs de Voltige pour, euh, pour jouer cette partition et... Et, et tous ces, ces plans un peu, un peu sophistiqués, euh, et, et tenir ce rythme. Et Ce qui m'a beaucoup plu euh, chez Sandrine Kiberlin et Vincent Macaigne, c'est à la fois le contraste qu'il y a avec leurs deux personnalités, mais ce point commun qu'ils ont, c'est que ces deux acteurs qui ont une véritable fantaisie, qui sont à la fois extrêmement drôles et très touchants. Euh, avant que vous arriviez, je discutais avec un collègue et je lui ai avancé et il a été d'accord avec moi. Alors je ne sais pas si vous, vous allez être d'accord. Euh, je lui ai annoncé que vous étiez un vrai horloger du cinéma. Est-ce que cette comparaison, vous, vous travaillez comme un horloger je, je ne sais pas parce qu'on a peu de, de recul sur soi-même. Moi, je, je me ressens beaucoup plus bricoleur qu'horloger, mais peut-être qu'un horloger a la sensation de bricoler. Eh oui voilà. Mais hum. euh, on, on on, c'est très difficile d'être juge et parti, et au final, j'ai peu de recul sur mon travail. Hum. Donc, maintenant, on peut le dire le, le style Emmanuel Mouret n'est pas passager. Ça, pareil, c'est pas à moi de pareil. le dire. Et, et donc j'en profite pour et le dire. C'est quelque chose qui m'échappe. Voilà. Hum. Donc, euh, après avoir tourné ce, ce film, euh, quel a été pour vous. Euh, L'idée de prochaine qui allait germer chez vous, est-ce qu'il y est qu un film en engendre une autre euh, Non, pas non. réellement. Les idées, il y en a beaucoup, et puis elles poussent à leur rythme, et on essaie de les arroser un peu tous les jours, plus ou moins régulièrement. Et il y en a qui poussent plus, plus, plus rapidement que d'autres. Mais pour le, le prochain... Euh, ça, Ça reste sera... une surprise Ça voilà. reste une surprise comme à chaque fois, de toute voilà. façon, voilà, Et on est agréablement surpris, parce que quand on a vu l'accueil à Cannes, c'est vrai que le film n'était pas en compétition, mais il aurait pu l'être, voilà, Ça, voilà. Moi donc, non dire. mais je, donc, faire, je le dis, c'est ce que je pense, donc voilà, mais c'est vrai que voilà, euh, vous avez votre place pleinement parmi les, les grands du cinéma, maintenant. on peut le dire, les grands réalisateurs français voilà dites, euh, on peut moi le dire je voilà. pas de donc le... voilà. c'est vrai que vous êtes euh, modeste par rapport aux, aux récompenses aux... aux compliments tout ça euh... vous prenez avec du recul oui ou ben vous avez une distance, distance. Attends, quand on connaît oui oui oui c'est à dire que je je voilà. je ne oui, je ne crois pas trop aux récompenses parce qu'il y a des films que j'ai beaucoup aimés qui ont été récompensés mais beaucoup de films que j'ai beaucoup aimés n'ont pas été récompensés et, et donc, euh, donc je ne crois pas à une justice implacable des, des récompenses Vous avez gardé le même état d'esprit qu'à qu vos débuts euh, ben J'espère, oui, parce que je crois qu'à chaque film euh, tout est à recommencer, tout est à réinventer et que l'excitation, en tout cas quand on tourne, est, est, demeure, demeure la même. Euh, et puis je ne crois pas que le, le, le temps nécessairement nous aide à, meilleur, à faire des meilleurs films. Il y a, on, le veut, voilà, on le voit dans les carrières de cinéastes. Parfois les premiers films sont plus intéressants que ceux qui suivent. Parfois, parfois il, y a, il, y a, il y a des accidents, des très bons films. Des très bons films. Donc euh, non, non, a, voilà, je ne crois pas que ça suit une ligne continue et croissante en tout cas. Si, si je vous dis qu'à à Marseille il y, y a deux réalisateurs, il y a Robert Guédiguian et vous, est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous en rajouteriez Oh ben non, non <rire> j'en je, euh, rajouterai et, et notamment, euh, euh, son nom euh, me vient, mais par exemple, euh, le réalisateur de Sheraj Zad ah oui, oui voilà, voilà oui un nouveau réalisateur, il voilà, a fait, voilà, voilà, Je ne sais plus son mais nom. Le, le film, oui. mais je l'ai au bout de, de, de la langue. Et, et je crois que il faut qu'on vit à Marseille oui, oui. Euh, aussi. Mm. Euh, donc euh, et, et puis euh, non, non mais, voilà, Vous faites partie d'une belle famille. Euh, ben oui, euh, oui. Je, je veux bien. Si la famille me mm. veut, je la veux bien. <rire> vous n'avez plus de, de regrets enfin, de cinéma aujourd'hui euh... Vous avez toujours envie de, de réaliser plus de regrets de cinéma, c'est-à-dire ben, C'est-à-dire de... de choses que vous voudriez faire et que vous savez que maintenant vous allez pouvoir les réaliser, même si c'est à des projets plus ambitieux encore euh, ben, On ne sait jamais si on va pouvoir réaliser, on est toujours angoissé lorsqu'un film finit, de savoir si on va pouvoir arriver à faire un autre film. C'est toujours un peu une aventure. Euh, mais... mais euh, non, je ne vis pas avec... Euh, non, okay. avec, avec de, de regrets. Non, non, je... Non, non, je, je... Euh, je, je, je verrai bien. Et d'ailleurs, on fait des films pour voir. On ne sait pas à quoi vont ressembler les films avant de les faire. Et, et après, c'est les, les spectateurs qui, qui les voient et qui les aiment. Donc, moi, je suis sûr que celui-ci, euh, ils vont l'aimer comme les autres. Et je pense que on va toujours jubiler avec les dialogues que vous nous offrez, parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est ciselé euh, avec précision, et, et donc euh, on ne peut qu'apprécier. Et on se sent concerné. C'est ça le. Le problème. Donc voilà. Ben, Donc voilà. En tout cas, Emmanuel <rire> Merci Moury, pour, euh, pour, en Merci pour ces mots. Et je vous remercie. Le temps qui nous était imparti, comme on dit, et, et, et, et arrive à sa fin. Donc euh, vivement le prochain. Mais souhaitons Allez. déjà une belle carrière à celui-ci. Donc chronique d'une liaison passagère. Ben, en remerciant pour tout l'intérêt que vous portez. Merci Emmanuel.